Hello, aujourd'hui on se retrouve pour faire une coloration. Donc oui, c'est pour ça que je suis pas maquillée, que je suis bon, je suis un peu dégueulasse, ces hein, euh, cheveux, pas mal dégueulasse aussi. Mais bon, voilà, on va enfin corriger ça. Pour ce faire, il vous faut un vieux t-shirt, des colorations forcément, parce que faire des colorations sans coloration c'est un peu compliqué. J'utilise des gants, j'utilise un bol. Moi j'utilise pas de, de peigne ni rien parce que bah, ça me sert à rien en fait. Et pour la première coloration, en fait d'habitude je prends euh, l'arichet direction mais là euh, il commence à avoir des ruptures de stock et de ça donc euh, là j'ai pris hermans pour faire la coloration principale. Ça pour euh, éclaircir sauf que c'est plus foncé que ce que je croyais donc à mon avis je vais peut-être avoir besoin d'après shampoing. Ça va, ça sent bon. Mettre une bonne dose de celui-là. Ça fait des années que je fais des colorations et plus j'en fais, euh, moins je fais d'efforts, hein, clairement. Non Il y en a sur le sol. Je vais mettre avec celui-là. Ça, ça sent super bon. J'ai déjà commencé à mélanger, du coup. Le doux bruit. Bon, j'aurais peut-être les cheveux foncés, mais ça s'éclaircit avec le temps, donc ça va. Il aurait fallu que je m'attache les cheveux, quoi. Comme... Ah C'est pas possible Magnifique coiffure, n'est-ce pas Ok, on y est Ah, oh, ça a l'air d'être beau, n'empêche. Je précise quand même que c'est des colorations semi-permanentes aussi quand même. Sinon, vous vous doutez bien que je ferai pas n'importe quoi à ce point avec mes cheveux. Puis en plus, je sais pas pourquoi, mais moi, quand je fais avec le pinceau, bah, ça rentre moins bien dans mes cheveux et ça tient pas du coup. Moi, je fais vraiment avec la main, c'est plus facile. Ah, j'aime trop déjà. Regardez. j'ai brossé mes cheveux juste avant, mais vu qu'ils sont gras, parce que je les ai pas lavés du coup. Vous savez quelle couleur je pensais faire aussi une fois Du vert sapin. Je sais pas si ça m'irait, mais j'ai déjà vu sur d'autres gens, c'est super beau. Et je suis mal dans descendant ou quoi et puis je laisse mes cheveux comme ça, tu vois, après j'ai un dégradé de gris avec le mauve, là, ça ira. Hop là, dernière étape, j'ai arraché de la moitié de mes cheveux. Magnifique. Ah, putain, vas-y, j'en mets comme ça, et puis ça ira. La meuf qui en peut plus. J'ai en train de le reste. Le reste. Je pense que c'est bon. C'est bon pour vous Est-ce que c'est bon pour vous je propose qu'on réagisse à un article. Gagner rapidement de l'argent. Ça, ça m'intéresse. Apporter des objets à vendre chez un prêteur sur gage. Bah oui, bah... Vinted, c'est bien aussi, sinon. Vendez vos affaires dans des magasins d'occasion. Bah voilà, Vinted. Organisez un vide-grenier. Vinted. Vendez des objets que vous ne voulez plus sur Internet. Vinted. Offrez un stand de limonade. Vinted. Non, je rigole. Non, quand même pas. 17 messages sympas pour que votre petite amie se sente spéciale et aimée. Bonjour, Bocos Bonjour, j'ai rêvé de toi hier nuit. Coucou, je te souhaite de passer une merveilleuse journée, bébé Bonne nuit mon chéri Mais ça on dirait maman qui a écrit à son fils, euh, Bonne nuit mon petit chéri, dors bien <rire> Tu as été très sexy aujourd'hui. Putain, mais comment leur couple ils doivent être nuls? C'est vraiment des, des, des couples que je trouve insensés. Alors il n'y a pas de complicité, il y a juste de oh là là, je t'aime, oh je t'embrasse, oh, oh, oh, oh, oh. et c'est fini quoi, tu vois. On est aussi compatibles que le lait et les biscuits. Wesh, on est aussi compatibles que les frites et le ketchup. Les 15 choses que les filles font en secret. Avoir une pile de soutien-gorge et ne porter que celui qui nous fait des super boobs. <rire> à la limite, on change la couleur selon le top porté. Mais oui, mais c'est la base en même temps ça. Genre mais un soutif beige, apparemment le rouge c'est bien aussi pour mettre genre sur des tops blancs et tout ça pour pas qu'ils se voient. Mais ça c'est vrai, moi aussi j'ai un soutif préféré en vrai. Je crois que c'est un peu tout le monde et peu importe, hein, que ce soit des t-shirts, des pulls et de ça, on aura toujours notre petit préféré. On se démaquille pas tous les jours. Alors euh, si, peut-être que moi quand j'étais plus jeune, des fois je zappais en mode balé couille Le moins souvent possible en réalité, on se couche maquillé, on se lève avec le maquillage de la veille et on rajoute là où il n'y en a plus. Mais non Ne faites pas ça les gens C'est hyper mauvais Rencontrer un mec et s'imaginer marié avec lui, et là on va pas se mentir, hein. tout le monde, absolument tout le monde, sans exception, se sont déjà fait des scénarios dans la tête avant de dormir. Peu importe de quoi, hein, ça peut très bien être de relations amoureuses, de voyages, peu importe, mais on se fait des scénarios dans la tête avant de dormir. <rire> j'ai pas toute seule là-dedans, si Nier toute cette liste et secrètement approuver chaque point. Non. Mais comme j'ai dit, hein, ce genre de liste là, euh, ce que font les filles en secret. c'est full cliché. Et je crois c'est pareil du côté des mecs en vrai, hein. mais c'est vraiment, c'est propre à chacun en fait. On a tous nos petits secrets, nos façons d'agir, nos façons d'être. Donner des petits noms assez sains Il y en a qui font ça Ok, bah Sylvie, Citrine, c'est bon. Citrine <rire> Maintenant, on va aller regarder ce que font les mecs en secret. Regardez l'avancée de leur calvitie. Alors ça, je suis vraiment désolée pour vous, parce que c'est vrai que ça c'est horrible, hein. la pression que vous devez avoir. Je sais pas, j'aurais trop peur aussi en tant que mec de, de voir mes cheveux partir en vrai Pleurer, mais ça aussi c'est faux cliché, genre en mode les mecs ne pleurent pas, euh, c'est des émotions, c'est normal. Mais même moi en tant que meuf, euh, si je sens que j'ai des larmes qui montent et tout, je, en général je me réfugie et je pleure dans mon coin aussi. <rire> Salvateur pour les mecs, ils peuvent enfin regarder le foot. Genre les meufs peuvent pas regarder le foot, ils peuvent enfin jouer à la console. Genre les meufs ne jouent pas à la console. Vous voyez, c'est cliché, c'est de la connerie, c'est de la connerie, autant chez les meufs que chez les mecs. Bon, là, il est temps que j'aille rincer mes cheveux, donc je reviens. Les gars joli Non, en vrai, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi perso, j'aime bien. Je trouve limite un peu flashy quand même. Vu que c'est une semi-permanente, ça va s'éclaircir au fur et à mesure du temps, donc un petit peu ternir et ça va être très beau. Très, très beau. Comme celle-là maintenant, j'aime bien, franchement. J'ai bien fait ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à activer la cloche. Pour ne pas louper mes autres vidéos. Parce que je vous vois hein, les gens là qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés. Et sérieusement si vous appréciez mon contenu n'hésitez pas à vous abonner. à laisser des likes et tout ça. Ça me ferait vraiment très très très plaisir. Donc voilà ben, je vais vous laisser. Je vais aller dormir maquillée. Parce que c'est ce que font les filles en secret. On dort maquillée. En fait on ne se démaquille jamais. Genre jamais. On a notre maquillage qui pourrit sur le visage. Parce que voilà c'est comme ça. Allez barrez-vous. J'ai un petit peu plagié à Tartinex. J'espère qu'il m'en voudra pas. Il me connaît pas.